Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Ma voix doit s'élever dans les... Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Ma voix doit s'élever dans les... Mon dieu, qu'avez-vous fait Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça